Non, on veut que vous nous montriez un sort maintenant Ouais mais vous êtes chiant là, je suis pas échauffé là non. On veut vérifier que vous êtes vain hein, un presidi. Un presidi. Un presidi. Bon, ça suffit maintenant, grouillez-vous, montrez-nous un sort. Ok, ok. Laissez-moi me concentrer. <rire> Voilà, Gimlol, goûtez votre bière. C'est quoi ça Qu'est-ce que vous essayez de me faire boire là C'est de l'eau, j'ai transmuté votre bière. Quoi Vous essayez de me faire boire de l'eau Vous voulez me transformer en tarlouse ou quoi Bon c'est parti pour Wizard and Warriors. Le, la, la caméra. Attends non c'est pas parti, attends. On va se décaler un petit peu. C'est parti, alors ça a commencé là Bah je crois. Alors le bouton a là. C'est normal que ça vibre comme ça Je crois pas. C'est quand tu tapes ça, les mouvements C'est une grande forêt en tout cas. En fait, le, le jeu sur Game Boy tout pourri que je disais, bah c'est la même chose que ça, c'est le même personnage. D'accord. Il y a une très belle illustration sur la jaquette, mais alors une fois qu'on voit le personnage c'est une espèce de casserole avec un, un cure-dent. Et un zombie en bas. Et ça va le gameplay ou c'est de la merde En tout cas les bruitages sont minimalistes hein J'ai même pas le bruit des coups d'épée ou de... Non y a pas de bruit de... Donc là faut que tu ailles sur la porte sais, je comprends bien le délire. Tu oh, euh... peux pas sauter et de couper l'épée en même temps c'est quoi cette merde Ah mais tu peux le... Ouais, ah oui c'était une option ça quoi. C'est bizarre quand même quand je fais la forme de sauter de... Oui, c'est ah. très bizarre parce que là, c'est une perspective... Faut que Je sais pas, mais ça fait vibrer l'écran de manière dégueulasse quand tu... Quand tu le déplaces à certains endroits. Il y a des moustiques, il y a des zombies allé à la porte voilà. là non Ouais ou au trésor. La différence une pour entre l'illustration et le contenu du jeu c'est incroyable. Parce en fait, euh, de... Là il y a le warrior mais il est où les armes Ils essayé de faire une forêt en profondeur mais tu sautes sur les arbres pour faire la profondeur. Oui. Oui vrai. en fait ils sautent vers l'arrière, ils sautent pas vers le haut là. Cas, Ouais ouais. Mais tu sautes avec les mêmes contrôles que si tu sautais vers le haut. Tout cas, est... Il y a une vie de ouf le gars. C'est assez bizarre le. Bah, ce qui est bizarre c'est l'image qui tremble comme ça quand le personnage. Tu vois Ouais. Oh yeah c'est à dire presque plus de vie on va hein. chercher le coffre je sais pas ce qu'il faut faire pour l'ouvrir peut-être une clé c'est très jambe. bizarre ce tremblement là peut-être le jeu hein, qui... qui est mort je sais pas Bah ouais, je tombe dessus direct et tu peux rien faire. Ah, ouais ah t'as pas de dégâts de chute, dommage. Du coffre, là, tu peux pas pied sur la flèche du bas ou faire quelque chose ou la ouais. flèche du haut. Oh, ça oh fait disparaître les portes. De toute façon, c'est juste un vieux décor, tu sais, pour qu'on s'acharne pendant 15 ans dessus. Possible. Et vu qu'il est de la même couleur des araignées, on pourrait penser que... Putain, mais tes coups d'épée, on a l'impression qu'ils servent à rien, quoi. Il y a même pas de bruit. C'est les... quoi l'espèce de truc bleu là Peut-être une orbe. Oh, pff, je suis pas sûr. Ouais, et donc coup tu peux pas sauter et donner un coup d'épée en même temps Non. C'est au choix. Je sais pas à quoi te servent les diamants là, mais à mon avis. On va voir c'est quoi l'espèce de bite bleu, là Encore ouais. un truc que tu peux prendre. Ouais, c'est rien. C'est une ruche. Euh. Je sais que sur la version Game Boy, si tu sur la flèche du haut plus coup d'épée, il fait un espèce de coup euh, circulaire. Voilà, ça. Non, il n'y a pas une différence Ouais. Euh, Je sais, ouais, tu sais un coup haut espèces... et un coup bas. Oula Oh bon bah t'es mort là quand ouais, il crève, il crève bizarrement. Ah ça, tu recommences au même endroit. Oh, Avec les sauts et les coups On Voilà, parce que jusqu'ici oh, jusqu c'est à peu près facile. C'est peut-être hein. ça qu'il faut pour ouvrir les coffres, la clé. Ah oui. Pourquoi t'es devenu tout rouge Ah oui, le coffre... il. Et là t'es devenu tout bleu. Ah, il est ouvert le coffre. Le coffre est ah, ouvert ouais, parce bah, que j'ai si la clé. Et un ça se trouve, t'as du temps pour aller dedans. Putain, ça... Un... Si t'arrives avec 100 diamants, tu vas gagner un. Il tape le machin ou pas ben, euh... Non, je crois qu'il faut... que Il se fait taper aussi. Ah voilà. ouais Là, du coup, le... caché, oh. les graphismes sont quand même vraiment dégueulasses, hein, je trouve, ou Oh putain, j'ai oh, trouvé... Euh... Tu as découvert une épée Elle ah, se jette Et puis oh, il y a de la bah, mana. On voit des rayons Ah, mais c'est limité, ou... Je sais pas. Non, je pense pas, ça va d'être équipé en bas. Peut-être jusqu'à ce que tu meurs Ah, il y a de la vie, là. Ah oui, t'es redescendu jusqu'en bas, car Ah, je suis un enfant. Bah, je sais pas, c'est le même <rire> niveau ou il est retombé au premier niveau <risque> T'es retourné au premier niveau les, les couteaux ils sont à tas de chercheuse, regarde Ah ouais, ouais ouais. Bon il y a quand même une progression avec des objets. C'est ce qui fait tout le charme du jeu. Et tous les coffres sont ouverts maintenant. Ouais j'ai la clé. Ouais, ouais t'en as quand même que 59, Donc ça c'est de la vie. Ah ouais ça doit être faisable. Ah oui bah surtout on se rend par le bas. Ça recharge rien par contre Oh une potion okay. de je sais le, pas quoi Ça donne des points Aucune okay. idée On va passer par la porte hein Et en fait tu te perds dans le donjon si j'ai bien compris ouais, ouais, ouais un, tiré, cible, un cible vite fait hein. Ouais là je crois que t'es mort non en fait ce qui est pénible c'est que tu peux pas tuer un truc sauf qu'il y a un long qui repop directement derrière et du coup tu peux jamais te dépasser. Ah il est continu infinis en plus Fais toi quoi. Bon. Ouais ouais. Hop Ouah t'as réussi ton saut ouais. Faut pas que je crève. Je suis touché 15 000 fois avant de... C'est les coups d'épée les plus désespérants que j'ai jamais vus. Le mec il tend même pas les bras, il attaque le moins loin possible. C'est son armure qui est soudée, on peut pas tendre les bras avec. Je sais pas, tu peux pas parler au PNJ là qui te faisait chier tout à l'heure ou te baisser dans le trou Tu peux pas descendre dans le truc vers le bas Ah, voilà. C'est un 10 minutes que je dis ça, mais C'était un tuyau. J'arrêtais pas de dire flèche du haut, flèche du serpent en roi qui est méchant le bassin non non la barde bah, en tout niveau. cas il... par contre il avoine. on va y aller à oh un ouais, bah, ah, niveau là. pour toi voilà, voilà. il faut son tomber sans tombe. son réfléchir voilà c'est <rire> ce qu'on me demande de faire depuis tout à l'heure allez prends la vie la vie le coffre la vie remonte <rire> remonte <rire> t'as plus de vie t'as plus rien ah j'aime j'aime t'attrapes le steak au dessus là voilà maintenant bah tu peux redescendre Hop. Oulala oh là, là. Oh là c'est un dégât de chute, t'as vu Ouais. Quand tu tombes de 5 ouais, km là. de haut, il se fait mal. Ce qui est beau, c'est que t'arrives à rater toutes les options, quoi. La vie, euh, les Mais c'est quoi, ce niveau de merde là ah, le euh... coffre. C'est vrai que c'est ah, euh, le niveau... il est fermé, le niveau. Ah, elle a un coffre. Oh, parce ah, que là, avec les racines, en fait, il n'y a pas d'appui, il glisse. Allez, va à la sortie. Ah, tu peux pas les péter, les essaims. T'as presque plus de vie, là, donc va à la sortie, ah, mais tu peux pas sauter sur les racines. L'escargot à gauche, non, tu peux pas. C'est quoi cette feinte Si tu rates la sortie, t'es mort, c'est ça le délire Ouais, bon gros. Tu sais, tu peux pas le scaler. je peux pas aller sur l'escargot. Non, bah j'ai plus qu'à crever là, bon, c'est ça ah, Attends, essaye avec les racines, quelque chose. Bah voilà, t'as fait un saut là. Ah, voilà ah, le boss, ça, le boss ça. Ah Bah il a oh, beaucoup putain. de vie. Par ouais, tu peux déjà pas. réussir à le toucher. Hein. Oh voilà. là Sur ta droite, hein, dégage-le coin le ouais, de la euh... map hein. Euh... Prends la distance là, t'as plus de vie. La distance à quoi Mais euh, t'es dans le, le coin de, du bord et avec le monstre qui te saute dessus ouais, C'est l'expert le plus nul que j'ai jamais vu. Là. tu tu dessus, passes tu en dessous là, et hop Lui il vient vers toi, tu, tu jettes un couteau lui, et après tu retournes de l'autre côté, tu fais des ah, allers-retours. Les couteaux, ils fait Il y a que des coups qui fait quelque chose. Allez, on en, pas tout. en <rire> Putain. Ah. Bon, On se demande comment il a fait hein. <rire> Bah alors <rire> Continue à finir Vous râlez, vous râlez Je ouais, voilà, euh, sais allez. pas si c'est une bonne chose parce qu'on a envie que ça finisse Ah ouais. mais vous râlez, vous râlez en attendant ah, ça ah. Y est, tu vas pouvoir, ça allez... j'ai trouvé la gonzasse Elle est attachée, laisse-la attacher là Tu vas pouvoir... faire. Bien joué Lucinda Lucinda C'est le Tinder de l'époque en fait Tu <rire> affrontes des trucs et tu rencontres des... <rire> non mais ce qu'on veut savoir c'est si vous lancez un sort et que vous vous plantez. Est-ce qu'il y a un risque qu'on se fasse transmuter la gueule Bah ça dépend, il faudra déjà que j'arrive vivant sur le dogeon. Et ça c'est pour gagner. Vous êtes frêle comme un elfe. Vous feriez à peine une danseuse par chez moi. Non mais c'est l'odeur de vos pieds qui puent qui ce que me tuer rapidement. Vous voyez pas toutes les tables autour de nous qui sont libres Je préfère avoir les pieds qui puent que de chez dans mon froc. On sait très bien que ça se lâche toute sa robe les vieux manches dégueulasses. Et moi je vais t'en lâcher une dans la gueule, tu vas rien comprendre. Bah vas-y viens, je t'attends. <rires> Cliquez, partagez, quoi Laissez un commentaire, aussi Je vais vous faire puer les pieds et que tu chies dans ma robe C'est très bien que ça se <rire> souvient <'assume. rire>